bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous parler de la vie dans la divine volonté vous donner euh, quelques références pour euh, pour apprendre à vivre dans la divine volonté sachant que euh, si vous voulez aller au plus haut des cieux c'est vraiment un passage obligé euh, d'essayer de vivre euh, en permanence dans la divine volonté car euh, « Un seul instant de ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. » C'est un message de Jésus à Louisa Picaretta au tome 11, le 8 mars 1914. Donc il y a ce site, euh, si vous voulez découvrir la, la divine volonté et même l'étudier, euh, euh, donc il faut aller sur ce site carrefourdivinevolonté.com, je vous mettrai le lien. Et euh, c'est un site très complet est vraiment excellent très bien fait par exemple vous pouvez trouver tous les, les les principaux écrits de louisa comme par exemple la vierge marie dans le royaume de la divine volonté les 24 heures de la passion de notre seigneur jésus christ qui sont assortis de, de, de promesses de protection pour les temps de tribulation donc je vous invite vraiment à à prier ces 24 heures de la passion chez vous et le livre du ciel, euh, vous voyez, vous pouvez télécharger tous les tomes en PDF. Donc il y en a 36. Et euh, vous pouvez aussi télécharger un, un fichier, euh, les 36 tomes en un fichier PDF. Si vous voulez faire des, des, des recherches, euh, par exemple euh, CTRL F et puis euh, taper un mot, euh, c'est utile si vous voulez étudier ça, euh, étudier euh, le livre. Et euh, aussi, euh, le site Recense, les chaînes YouTube et les sites de la Divine Volonté. Donc voilà, moi je vous recommande de vous inscrire à, à l'association franco-canadienne Louisa Picaretta, à vous inscrire à l'association parce que euh, ils, ils font des messes pour les, pour les adhérents, des messes aux intentions des adhérents, donc c'est toujours bon à prendre. Et euh, voilà, il y a aussi les, les chaînes YouTube là à droite. Euh, moi j'aime bien Amen Fiat, la divine volonté. Euh, il y a des conférences très intéressantes. Euh, vraiment. Euh. Alors si vous voulez.. Euh, parce que finalement, l'œuvre est monumentale, il y a 36 tomes. Si vous voulez une introduction, euh, il y a ce livre, « Soleil, soleil »,« prière pour vivre dans la divine volonté » de Marcel Laflamme, aux éditions du Parvis. Alors, certes, il y a des prières, mais euh, c'est aussi un livre euh, qui a pour objectif, vous voyez, de... Euh, euh, de... Voilà, « L'auteur donne les clés pour vivre dans la divine volonté du Christ ». Euh, et bien évidemment, en fait, la, la, la vivre dans la divine volonté, c'est euh, euh, à la fois des, des, une prière, mais c'est une prière permanente. C'est-à-dire qu'on on, on vit, euh, on vit euh, toutes ces actions, toutes ces pensées en union euh, avec le, le Christ, finalement. Ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi, c'est-à-dire qu'on associe le, le Christ à toutes nos actions, et donc nos, nos actions, euh, nos pensées, prennent une dimension euh, divine, et donc une dimension euh, éternelle, une dimension infinie, et euh, c'est pour ça que euh, la, la, étudier la vie dans la divine volonté, et bien plus la vivre, euh, est le seul moyen pour euh, atteindre le plus, haut de sainteté, le plus haut niveau de sainteté sur cette terre, et donc atteindre le plus haut des cieux, euh, à notre mort après notre jugement particulier. Euh... Alors j'ai fait des, des playlists aussi euh, sur ma chaîne. Euh... J'ai fait trois playlists consacrées à la divine volonté. Euh, par exemple, la vie dans la divine volonté, là ce sont des conférences d'introduction. Prier dans la divine volonté, c'est des exemples de prières. Et des rondes dans la divine volonté, les rondes ce sont des, des prières très particulières. Euh, ce sont des prières très particulières dans la divine volonté. Donc voilà, je voulais vous, vous donner ces, ces références parce que c'est vraiment... Euh, la, la, la, la vie dans la divine volonté, c'est vraiment ce qui vous permettra d'atteindre le plus haut niveau de sainteté sur cette terre et euh, d'aller au plus haut des cieux. Et euh, bon, bien évidemment, il faut connaître votre catéchisme, il faut euh, respecter, euh, bien évidemment, la vie dans la divinité n'exclut pas tous les autres, toutes, toutes les autres formes de sainteté, c'est-à-dire euh, euh, les sacrements, euh, le respect de la, de, des commandements, euh, vous, ne, vous ne pouvez pas euh, vivre dans la divinité si vous n'êtes pas en état de grâce, par exemple. Donc c'est quand même important d'abord, dans votre chemin spirituel, de connaître le catéchisme, euh, de, de vivre des sacrements de l'Église, euh, d'essayer d'être le plus charitable possible. Mais il faut savoir quand même que... Euh, euh, que euh, voilà, que... Un seul instant dans la divine volonté de Dieu vaut plus que tout le bien que vous pourrez faire dans euh, la vie entière, dans votre vie entière. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.